Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres Disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions des Gémeaux pour le mois d'avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant le mois d'avril. Vous, chers Vén Gémeaux, Vénus dans votre signe depuis le, le début du mois d'avril et je voudrais faire. Je vous réfère aux prévisions de la semaine passée pour rafraîchir votre mémoire à propos de ce que signifie Vénus dans votre signe. Quels sont ses effets quand elle est dans votre signe? J'en ai parlé en détail dans les prévisions hebdomadaires de la semaine passée. Donc, Vénus est dans votre signe faisant aussi des beaux aspects avec Mars et Saturne dans votre neuvième maison. ce qui va vous donner l'opportunité d'avoir des communications aller-retour avec quelqu'un de l'étranger ou quelqu'un qui est à l'étranger, ce qui bâtira une relation, soit une relation amoureuse ou une relation d'amitié euh, tout simplement. Mais cette relation serait fort probablement terminée ou abandonnée avec la pleine lune qui aura lieu dans votre cinquième maison, dans la balance. Bien sûr, la, la lune va opposer le soleil pour que la pleine lune... Euh, soit produite, donc le soleil est dans votre onzième maison. Donc vous découvrirez peut-être que cette relation ne vous convient pas ou pourrait être un fardeau dans votre vie ou bien euh, tout simplement elle serait, euh, elle serait irréelle ou pas vraiment idéale. Durant cette période de la pleine lune, des relations soit professionnelles ou personnelles pourraient avoir fin aussi. Surtout aussi que cette pleine lune fera des aspects délicats avec Pluton et Jupiter qui sont conjoints dans votre huitième maison, celle qui correspond aux transformations. Donc, par, beaucoup parmi vous découvriront que certaines de vos relations personnel ou professionnel ne vous conviendront plus et vous y mettrez fin. Toujours durant les premiers dix jours du mois, Mercure, votre gouverneur, est conjoint à Neptune dans votre dixième maison, dans les poissons, la dixième maison qui représente correspond à votre profession et à votre image publique. Alors, vous pourriez prendre des décisions durant les premiers dix jours que vous pourriez regretter après que Mercure entre dans votre onzième maison. Donc, vous pourriez regretter les décisions que vous pourriez prendre durant les premiers dix jours euh, après que Mercure entre dans votre onzième euh, maison, dans le bélier. Car euh, c'est là que euh, la vision sera plus claire pour vous. Quand euh, Mercure quitte les poissons et entre dans le bélier, la vision sera beaucoup plus claire pour vous. Euh, je vous rappelle que votre euh, gouverneur Mercure est dans son exil en poissons. En plus, il était conjoint à Neptune. Donc durant euh, sa présence dans, sa présence dans euh, cette maison, dans les poissons, euh, vous pourriez avoir une image un petit peu de ce qui se passe autour vous, de vous, une image qui n'est pas vraiment claire, euh, les choses ne sont pas claires pour vous, une fois que votre gouverneur Mercure entre dans le bélier, le, le, la vision sera beaucoup plus clair et vous allez pouvoir prendre les décisions que vous voulez. Donc, durant les, deux, les dix premiers jours, essayez de ne pas prendre des décisions cruciales ou importantes et reportez-les jusqu'à que votre gouverneur entre dans le bélier, ce qui va avoir lieu le 11 avril. Donc, le 11 avril, Mercure va devenir dans le bélier. Euh, les décisions dont je vous ai parlé pourraient concerner plutôt euh, votre profession. Donc, soyez prudents, s'il vous plaît. Le 19 avril, le soleil dans votre douzième maison et durant euh, son transit dans cette maison, donc le soleil sera dans votre douzième maison, dans le taureau, le 19 avril et durant ce transit dans cette maison, vous serez plus orienté vers l'intérieur, vers agir dans l'ombre ou dans les coulisses. Vous pourriez utiliser ce passage pour faire le bilan de vos projets, de ce que vous aviez accompli et de ce que vous voudriez accomplir encore. Et quand le soleil entrera dans votre signe le mois prochain ça sera le temps de l'action et de euh, l'affirmation. Donc un petit retrait maintenant durant le transit du soleil dans le taureau. Euh, prenez un petit retrait euh, pour un avancement plus sûr et plus solide le mois prochain quand le soleil entrera dans votre signe. Mais durant ce passage du soleil, les énergies seront un peu plus lourdes. Donc, durant le passage du soleil dans votre 12e maison, les énergies seront lourdes pour vous et même euh, votre sommeil, sommeil pourrait être affecté. Donc, donc, un petit peu de patience, s'il vous plaît. Le 22 avril, une nouvelle lune aura lieu dans votre 12e maison dans le taureau et cela signifie le début d'une fin quelconque. Vous serez en mesure de déterminer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Vous serez en mesure de planifier, établir des stratégies et des plans pour que lorsque la nouvelle lune aura lieu dans votre signe, le mois prochain, vous aurez tout ce qu'il faut pour lancer vos projets et vos nouveaux débuts. Le 27 avril, Mercure entrera dans votre douzième euh, maison aussi. Ainsi, il vous donne l'attitude d'une personne discrète, secrète et mystérieuse, plutôt philosophe avec tendance à l'introspection. Vous pourriez avoir tendance à ne pas vous exprimer ouvertement, mais plutôt devenir discret, même dans vos démarches et vos communications. Mercure sera conjoint aussi à Uranus dans votre douzième maison, faisant un beau trigone avec votre huitième maison. Alors, avec la nouvelle lune et Mercure, votre gouverneur, les deux conjoints à Uranus, vous pourriez vous attendre à avoir des surprises et des opportunités inattendues qui pourraient se présenter. Vous pourriez aussi appliquer pour peut-être de l'aide financière ou un prêt bancaire ou une subvention pour des projets que vous aimeriez lancer ou peut-être une, une, une aide financière demandée de votre parent ou bien du gouvernement. Le plus important durant ce mois, chers Gémeaux, serait d'accepter de perdre des relations ou de laisser aller certaines relations dans votre vie, pour faire de la place pour des nouvelles relations qui seraient plus intéressantes et plus bénéfique pour vous. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Je vous demande de prendre soin de vous très bien, s'il vous plaît. Je vous embrasse tous. Je vous aime beaucoup. Aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous embrasse. À la prochaine.